Salut, c'est Martouf Alors aujourd'hui, voici la réponse à la petite question de l'objet mystère. Donc si t'as pas vu cette vidéo, va voir la précédente, parce que je présentais un objet mystère. Quel est donc ce merveilleux objet qui brille comme un miroir Et je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Alors il y a des gens qui ont trouvé un. Hein? Et il y a plein de gens aussi qui n'ont pas trouvé, mais qui avaient des réponses aussi intéressantes. Donc je disais que cet objet est absolument fondamental dans notre civilisation. Parce que permet de se raser la barbe, ou presque. C'est pas un couteau, mais un bon miroir. Oui, j'en aurais bien besoin. Il réfléchit la lumière solaire. Ce qui fait que... j'avais appelé ça le disque de Ra. On peut faire un héliostat avec... On peut rediriger de la lumière, du soleil, donc ça peut être pratique autant pour faire des communications un peu en morse, mais ça peut aussi être pratique pour rediriger de la chaleur. Mais alors ce merveilleux disque, il y a plein de gens qui me disent, c'est peut-être un CD. Mais il est pas... il n'est pas mou, il est dur pas un instrument de musique. Il y a des gens qui ont dit que c'était un disque qu'on retrouve dans les compteurs électriques. Toujours très intéressant. Effectivement, sur les anciens compteurs, parce que maintenant ils sont tous devenus un peu électroniques, il y a un disque qui tourne comme ça. Et qui compte l'électricité qu'on a. Donc ceci est un disque qui n'est pas mou, mais un disque qui est dur. On appelle ça un disque dur, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un disque dur Et c'est un disque... Là, on le voit pas, mais en fait, il y a plein de petites cases dessus, des milliards de milliards, et c'est des petites cases qui enregistrent magnétiquement euh, de l'information. On peut les polariser magnétiquement dans un sens ou dans l'autre, ce qui fait qu'on peut enregistrer beaucoup de mémoire. Alors, probablement que tu n'as jamais vu ça, c'est un collier. Hein. Probablement que tu n'as jamais vu ça parce que souvent, il est mis dans un boîtier. Alors. J'ai sûrement vu ça sous cette forme, branché à un ordinateur, ou déjà dans l'ordinateur, ce qu'on ne le voit pas. Si on ouvre ça, à l'intérieur, on a un boîtier, avec une alimentation. Voilà, mais ça c'est un boîtier qui est encore encapsulé dans quelque chose. Là, voilà, c'est ce qu'on a directement, ça sort de ce truc-là. Avec quelques informations pratiques. Une carte de mémoire derrière et souvent plusieurs plateaux. Là il y a les connecteurs, on va les brancher. Et puis ben, ça tourne avec un moteur à grande vitesse. Il y avait des disques 5400 tours/minute ou 7200 tours/minute. Et puis cette histoire, ben, dedans, ça c'est un grand, l'autre c'était un petit. C'est pas le même boîtier. Donc voilà, c'est un disque dur. Et on enregistre tout ça comme information. Toute notre civilisation tient là-dessus. C'est ce que je disais, en fait, c'est très intéressant. On est totalement dépendant de l'information. On vit à l'ère de l'information. Et ben, l'ère de l'information ne fonctionne que si on a des mémoires. Et si on a une mémoire qui se souvient de tout, il semble que le dernier polymath qui sait toujours tout dans toutes les sciences, ça devait être Léonard de Vinci. Maintenant, euh, qui est capable de construire un ordinateur tout seul Qui est capable de faire une voiture tout seul des objets qu'on utilise le tous les jours un avion comme ceux qui passent au dessus tout un d'enfer on est dans une civilisation où l'outil principal de mémoire qu'on utilise depuis une trentaine d'années c'est le disque dur il est massivement répandu mais il est en voie de disparition maintenant on utilise de plus en plus des SSD qui sont basés sur des mémoires flash on a déjà la petite variante que tout le monde connaît dans la carte SD qu'on met dans les appareils photo, les caméras certains téléphones pour augmenter un peu la capacité de mémoire de un petit peu ou de beaucoup parce qu'on peut mettre beaucoup plus que ça là dessus et ce disque dur bah, il va gentiment disparaître parce que maintenant on fait des disques on appelle ça de disque mais ça n'a rien à voir avec un disque mais c'est une mémoire SSD comme ça donc en fait ce sont des transistors qui sont faits en silicium et ces transistors sont capables de piéger à un moment donné une information et ça fait des zéros et des 1 qu'on symbolise comme ça, c'est toute l'informatique qui va gérer des quantités d'informations gigantesques, des milliards. Donc, euh, savoir que le, par exemple le G, G c'est giga, on a l'unité, ensuite mille fois plus c'est des kilos, comme les kilomètres c'est mille mètres. Kilo, méga, giga, terra, c'est toujours d'ordre de mille fois plus, comme on a milli, micro, nano, pico, femto, ato, mille fois plus petit à chaque fois. Ben on a kilo, méga, giga, tera, peta, hexa. Une carte mémoire, c'est un cristal de silicium. Là, on voit que le boîtier plastique. Je ne peux pas le démonter, cela. là Donc un cristal qui contient de l'information. Ça ne te rappelle pas un peu les euh, jeux vidéo, la science-fiction, science-fantasy Il faut aller chercher les cristaux qui contiennent de la mémoire de l'humanité. Bah ben oui, les cristaux, c'est par définition un... Hein, Système organisé, et dans tout système organisé, ben, on peut mettre de la mémoire. Très intéressant. Donc, euh, cette mémoire elle est utilisée, et puis euh, du coup, ben, notre civilisation repose entièrement sur cette gestion de la mémoire, sur la mémoire qu'on a à disposition via Internet. Dès que tu te poses une question, et ben, demande à ton moteur de recherche préféré, DuckDuckGo. Et là, ben, tu trouveras toute l'information dont tu as besoin directement. Donc on a une information qui est disponible, accessible instantanément maintenant. Et du coup, euh, notre cerveau, euh, ben, on l'utilise plus tellement, on, on est un peu fainéant. Hein? Il existait un temps des formulaires. Il y a des choses, on a mis toutes les formules utiles à la survie de l'humanité. Genre, formulaire, comme ça. Dedans, euh, j'ai des formules, j'ai des schémas, j'ai plein de choses. J'ai des tables, j'ai euh, des informations euh, qu'on a mesurées, qu'on a expérimentées, qui permettent de retrouver de l'information quand on en a besoin. Il y a par exemple aussi le tableau périodique des éléments. Alors tout ça maintenant, c'est je tape sur mon moteur de recherche préféré, je retrouve l'information, Hop, je suis très souvent sur Wikipédia, merveilleuse encyclopédie participative, et puis euh, bah, du coup, euh, je n'ai pas besoin de savoir, pas besoin de mémoriser. Hein. Dans, dans l'enseignement, de nos jours, on essaie de faire le bourrage de crâne, on essaye d'apprendre aux gens à chercher l'information qu'ils ont besoin et de la trier. Après on a le problème des fake news, justement, on a tellement plus d'informations que ce qui est intéressant de savoir, c'est trier l'information. Et ton moteur de recherche préféré, la seule chose qui fait vraiment, en fait, c'est trier l'information et la rendre accessible. Donc dans toutes ces informations, euh, bonne pratique aussi, c'est de trier avec des sources différentes. Et c'est encore mieux si tu sais, par exemple, dans, en cas de guerre, au, au hasard, s'il y a une information qui vient d'un camp, une information qui vient de l'autre camp, sachant que dans toute guerre, c'est la propagande, et eh ben, comme ça, tu pourras peut-être te faire une opinion un peu plus nuancée sur ce que chacun des uns des autres veut te faire croire et ne te disent pas. Donc très très important de faire quelque chose comme ça, de pondérer les sources, de les croiser, de vérifier l'information de ce style, et ça devient de plus en plus dur parce que économiquement, économiquement, on a centralisé, on centralise, on centralise, et il y a des milliardaires qui détiennent à peu près tous les médias, et heureusement qu'on a cette encyclopédie qui n'est pas Wikipédia, qui n'est pas détenue par des milliardaires, mais détenue par... Euh, une fondation dans laquelle chacun peut aller écrire, s'occupe que la fondation ne s'occupe que de l'infrastructure. Donc ça, c'est une chance qu'on a encore. Et puis, ben, on a ces versions papier qui sont encore pérennes, parce que imagine hein, euh, on a plusieurs crises en cours, hein, crise écologique, crise climatique, crise financière, crise sanitaire, crise, crise, crise, crise, une petite guerre comme ça, qui nous amène sur une crise énergétique. On nous annonce pour ces prochains temps des coupures d'électricité. Hein. C'est notre grand chef du conseil fédéral en Suisse, là, notre président l'année dernière. Il a dit il faut se préparer pour 2025 à des coupures d'électricité. Blackout. Ok. Et puis voilà que maintenant, avec les événements en Europe, il y a des gens qui se tapent dessus pour le gaz. Donc voilà. Hein. Est-ce que notre information sera toujours autant disponible qu'elle l'est maintenant À méditer donc moi je retombe sur mes jolis formulaires ici. Du papier qui va pas disparaître du jour au lendemain si j'ai plus d'Internet, si j'ai plus d'électricité. Donc parce que ça fait venir des réseaux financiers, des réseaux électriques, des, toute cette énergie qu'il faut faire transiter et gérer. Donc là ben, c'est intéressant, on a du papier. On a ces disques durs, ils peuvent tenir un moment, mais quand même sans électricité on est vite dans un, un peu coincé. Petit panneau solaire, ça peut aider peut-être. Être autonome en énergie, ça peut être une des bases de survie à notre époque. Donc pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il me semble que l'avenir est de plus en plus incertain. Plus ça avance, plus il me semble que là... Et finalement, on pourrait imaginer que notre civilisation disparaisse complètement. Et c'est ce qui m'a amené au scénario du disque dur. Hein. Un archéologue du futur qui trouve ça, qu'est-ce qu'il en pense Un archéologue du futur... Ben quel niveau technique il aura, quelle civilisation il aura inventé, est-ce qu'il sera capable de comprendre ça, ce que ça peut déjà être, et ensuite de trouver le code qui va dessus, et de réinterpréter des multiples couches de code, les formats de fichiers, déjà que nous on n'arrive même pas à rouvrir les anciens formats de fichiers d'il y a 20 ans, certains. ça devient un peu compliqué de transmettre l'information fiable sur le long terme. Donc notre civilisation peut s'effondrer du jour au lendemain, et peut-être ne laisser aucune trace. Un archéologue du futur qui doit retrouver comment ça a fonctionné il va s'amuser déjà l'invention de l'écriture elle est toujours liée à l'invention d'une forme de système économique une forme de monnaie donc euh, c'est un peu ma marotte système économique j'appelle ça éco nomie éco comme écologie nomi nomos les règles les lois éco c'est la maison les lois de la maison, les règles de la maison. C'est ça l'économie. Donc du coup, euh, si tu veux faire un peu d'économie, ça veut dire que tu fais des règles de la maison. C'est comme ça que sont les règles de fonctionnement de notre société. Et tout ça, ça passe par quoi Par des jolis chiffres. Des petits chiffres comme le, le dollar, le symbole de l'euro, le symbole du franc suisse. Des petits symboles comme ça, un peu anodins, mais qui nous donnent des unités de chiffres monétaires financiers. Mais est-ce que tu as déjà vu des, des francs suisses Ce pas les petits bouts de papier. qui vous les c'est une reconnaissance de dette qui te donne le droit à avoir l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est un truc totalement virtuel, dématérialisé. Très difficile à, à savoir retrouver archéologiquement une unité de mesure. L'unité de mesure, on n'en voit que les effets. Si on sait que quelque chose fait un être, ben on va retrouver des dimensions qui font un mètre. Alors, il y a des archéologues historiens bornés qui eux vont chercher, alors on pourra prouver que si on a trouvé une règle qui fait un mètre. Et du coup, si ce n'est pas une règle, bien, un autre moyen de se souvenir d'informations, comme j'ai montré dans l'équerre des bâtisseurs, ce n'est pas du tout une règle graduée, et pourtant c'est un outil de mesure, d'une unité de mesure de longueur ancienne, et qui fonctionne, et qui, un peu de manière détournée, retombe sur le maître, et ceci il y a beaucoup plus longtemps. Et tout ça c'est immatériel, mais le plus immatériel c'est nos signes monétaires et financiers. Donc dans les règles de la maison, comment elles fonctionnent, toute notre organisation sociale va être basée sur des, du virtuel, des chiffres qu'on ne voit pas, qui sont certainement encodés dans des disques durs, peut-être encore des bandes magnétiques, des mémoires SSD, carte mémoire, carte flash. En fait j'en sais rien, parce qu'on a le secret bancaire, on a stocker ça le plus secrètement possible et du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu sais même où sont ton compte en banque Tu y accèdes via un site web actuellement, tu vas sur ta banque, tu vas sur son site web et ben, tu vas retrouver l'information de ton relevé de compte. Si tu as de la chance, il te l'envoie sur papier une fois par année, mais de nos jours on dématérialise tellement tout ça, en fait tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus accès à ton compte, ton compte disparaît. Boum Plus rien Intéressant. Hein. Petite impulsion euh, électromagnétique nucléaire. Pouh. Plus d'appareils électroniques. L'équivalent naturel, c'est euh, le Soleil qui aime bien nous faire des farces de temps en temps. Le Soleil qui, tout d'un coup, euh, nous fait des petites explosions. Ça perturbe le champ magnétique et euh, en 1859, c'est la dernière fois qu'il y en a eu une grosse. Il n'y avait encore pas beaucoup de civilisations électriques. Il y avait juste le télégraphe, il y a des lignes de télégraphe ont grillé. Chaque année, il y a des transformateurs électriques qui grillent à cause d'éruptions solaires qui transforment le champ magnétique, qui font des surcharges, et pff, ils grillent. Il y a eu des aurores boréales jusque dans les Caraïbes. Donc normalement, c'est un truc qui se passe que très très au nord ou très très au sud, mais pas à la latitude de presque à l'équateur, comme dans les Caraïbes. Donc là, il peut y avoir encore une fois un événement dont on ne maîtrise absolument rien qui va griller. Il semble qu'il y a des satellites de Starlink ce d'Elon Musk là, qui dernièrement, euh, toute une série de satellites qui venaient d'être envoyés qui ont été grillés par une éruption solaire, comme ça. Faut plus rien. Il ne fonctionne plus. Et c'est une réalité ben, à laquelle on n'est pas préparé. Et je pense que la société d'il y a 150 ans, elle pouvait survivre mieux, elle n'a pas besoin de tout ça. Notre société, ben, on n'a plus d'électricité, plus d'électronique, on a tellement, en fait, tout basé là-dessus, que je suis sûr qu'on revient plus loin en arrière il y a 150 ans si ça arrive, ils ne pas grand chose en arrière en fait. Ils ne perdent pas l'information, ils ne perdent pas la mémoire parce qu'elle ne dépend pas de ces circuits électromagnétiques, électriques, des outils qui sont relativement complexes qui permettent d'échanger aussi et, et de mémoriser cette information. Donc le plus durable c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se préparer à ça. Ben, on ne sait pas trop, de toute façon on sera tous à la même si un truc comme ça qui arrive. Si c'est localisé, si c'est autre, d'autres causes, parce qu'on a un blackout électrique, plus rien, eh ben ça c'est encore un facteur plutôt local. Mais il faut toujours revenir de l'extérieur. Si on n'arrive pas à revenir avec l'énergie pour réparer de l'extérieur, eh ben souvent on n'arrive pas du tout à remonter le truc. Donc il faut que ce soit assez localisé. Sachant que maintenant on a désindustrialisé, tout on voyait en Chine, c'est les Chinois qui détiennent tout. Nous on détient en, fait en Europe plus que les chiffres qui permettent d'avoir du pouvoir pour commander en Chine tout ce qu'on a besoin. Je suis allé dernièrement, euh, j'avais des soucis avec mon vélo, j'ai changé une roue, c'était la galère à trouver une roue de vélo. C'était aussi la galère, j'ai changé le, la cassette arrière, il n'y avait plus de pièces. On m'a dit, il euh, faut attendre une année, une année, ou alors il faut mettre une autre qui n'est pas tout à fait adaptée. Alors c'est un peu chiant ces temps, puis je vois qu'il y a des petits problèmes, mais, mais ben au moins je roule. Moi je pensais que le vélo c'était low tech, puis qu'on arrivait à tourner avec ça, euh, ben, je vois que le vélo c'est pas si low tech que ça. Et en fait, tout est en Chine. On a tout industrialisé en Chine. On leur a tout donné, en fait. Et maintenant, il euh, y a un peu un bloc eurasien qui se réveille, et puis un bloc occidental qui veut se couper, mais sans qu'il réalise encore vraiment euh, qui peut gagner à tout ça. On aimerait faire des sanctions, des sanctions à tous ceux qui, semble-t-il, ont attaqué les premiers dans une guerre, alors que c'est pas forcément super clair. Euh, donc quand tu deux frangins qui se tapent dessus, il y en a un qui subit, qui te ah, non, non Arrête de m'embêter !» Et pouf, il lui fout une baffe pour se défendre, et bon, on dit que c'est celui qui a attaqué. Et la maman, elle dit « Ah, faut pas foutre de baffe, t'es un méchant !» J'ai un peu l'impression que ça ressemble à ça, ces temps-ci. Il y a des gens qui titillent pendant des décennies, puis au bout d'un moment, celui qui fout une baffe, ben on lui dit « T'es le méchant !» Bon. Alors c'est hyper compliqué, c'est très nuancé à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de recul, avec plein de sources de données différentes justement pour croiser les sources de tout ça. Et moi je vois des réalités très très différentes quand on observe les sources différentes, donc bon, on verra plus tard. Mais toujours est-il qu'il semble qu'il y a des sanctions économiques, hein, économiques, les règles de la maison. Alors lui c'est un méchant on n'achète plus de gaz, lui euh, ben, on va acheter à l'autre bout du monde mais on n'a pas encore les infrastructures pour. Il y a un super gazoduc qui est prêt mais en fait on veut pas l'utiliser parce que c'est des Européens, hein. on préfère qu'ils euh, vendent le truc des états unis hein. Voilà. Enfin, bref, je comprends en sous-main que tu commences à comprendre peut-être de quoi je parle. Toujours est-il que tout ça c'est pas très bon pour nous, pas très bon pour notre système économique actuel et, et peut-être que ça fera le truc qui va déclencher. Alors pour revenir à mon histoire de vélo aussi, euh, ben, j'ai discuté avec mon euh, vendeur de vélo, garagiste et autres, dans les vélos spécialisés que j'ai, vélo ben, couché c'est un peu particulier, mais euh, ben, c'est les mêmes pièces de vélo. Et il me disait que il passe une heure et demie par jour pour chercher des pièces de vélo pour des clients, pour réparer des trucs, parce que ça se trouve plus. Ça se trouve plus nulle part, sauf en Chine. Et que les Chinois ont décidé qu'ils ne vendaient plus à l'étranger. Ça fait réfléchir. Donc en fait, le bas de gamme, oui, ils vendent, ils inondent le marché même, comme ça on dépend d'eux. Mais le haut de gamme, là il parlait de vélo haut de gamme, des trucs comme ça, ils ne vendent pas à l'extérieur de Chine. Alors lui, il arrivait à les avoir parce qu'il demande à un membre de sa famille qui habite en Chine, qui parle chinois, qui arrive à négocier les prix et à avoir une adresse en Chine, chez qui on le livre, et ensuite il renvoie ça chez nous. Voilà à quoi on va gentiment être amené peut-être peut revenir, hein, comme l'époque, comme il y a 200 ans. Hein, comme dans la région, il y a un certain Bovet qui, qui vendait des montres. Et il paraît que les montres en Chine, c'est souvent euh, Power, Power, Bower, c'est un synonyme de montre. Il les vendait par deux, c'est le temps de faire l'aller-retour pour euh, venir depuis la Suisse jusqu'en Chine, faire le service après-vente, il fallait avoir mieux il fallait avoir deux montres, parce qu'il fallait deux ans pour faire l'aller-retour. Et ils vendaient seulement à des ports dans lesquels... Ils avaient un marché, et ensuite interdiction de mettre les pieds en Chine. Peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'on aura un système un peu plus compliqué. Et du coup, on a désindustrialisé, et pour réindustrialiser, ça fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme faire une usine et en remettre une. On a vu ça, hein, quand on devait mettre les masques, le... un bout de papier devant la bouche. On sait pas faire ça, non. On en a plus. Il faudra prendre quelques semaines, quelques mois pour qu'on arrive à en reproduire, à faire quelque chose. Donc imagine un ordinateur. Je crois que le marché de l'occasion va reprendre euh, un bon essor, ces temps. On verra. Toujours est-il que notre mémoire, le fameux disque dur, bah c'est l'occasion de réfléchir à quelle est la mémoire de notre civilisation. Quels sont les bâtiments les plus durables On retombe sur un autre de mes sujets favoris, les pyramides en Égypte. Qui a un code euh, mystérieusement plein de constantes. C'est un peu... un. Euh, un formulaire à ciel ouvert. On a le nombre d'or, pi et phi, ce genre de, de constante mathématiques. Alors est-ce que c'est voulu ou pas Est-ce Moi je pense qu'il y a une certaine volonté de faire une certaine géométrie qui inclut le nombre d'or, ça c'est absolument certain pour moi. Après, il bah, y a des constantes, est-ce que ça a voulu être un formulaire ou est-ce que c'est plutôt un outil qui est du coup euh, en harmonie avec l'univers et forcément construit selon le nombre d'or, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir, comme le nombre d'or en technique, pourquoi ça peut être utile pour des échographies, et c'est utilisé pour enrichir le code de traitement de signal d'échographie, comment on peut faire des bâtiments antisismiques avec le nombre d'or, comment en fait on peut optimiser, comment les plantes elles font d'ailleurs, mettre les feuilles selon l'angle d'or pour avoir le maximum d'ensoleillement, on devrait s'en inspirer pour les panneaux solaires, et d'ailleurs, on a découvert aussi que dans l'Egypte antique, le bleu, le pigment bleu qu'ils utilisent, c'est un pigment très particulier. Ce pigment bleu, c'est pas n'importe quoi. Il change la longueur d'onde du soleil, ce qui fait qu'il est capable de refroidir mieux que juste du blanc qui réfléchit, ou un miroir qui réfléchit. Il est capable de changer la longueur d'onde de la lumière et du coup, d'avoir un rafraîchissement du bâtiment à l'intérieur. Je pense qu'ils étaient assez forts en chimie, hein. il y a quand même 2, 3, 4 mille ans... Il y, y a des trucs encore à creuser. Ces pigments-là, ça m'avait bluffé. J'ai appris ça il y a 4 ans. C'était assez récent comme découverte aussi. Et pour faire des panneaux solaires, il y a des gens qui ont repris ce, ces techniques de pigments puis qui se sont dit c'est pas si con pour optimiser nos panneaux solaires. Donc voilà, euh, équipe-toi peut-être en autonomie. Euh, bah, pas l'autonomie bête, mais du survivaliste parce que c'est connu à hein, Sarajevo quand il y a eu la guerre. Euh, les seuls qu'on connaissait qu'ils avaient fait des stocks de boîtes de conserve, c'est les premiers à s'être fait flinguer parce que forcément que c'était là qu'il fallait chercher. Non, il faut faire de l'autonomie, mais sur un territoire. On est des animaux sociaux, l'économie, les règles de la maison. Il faut s'organiser entre plusieurs. Donc c'est là que le rôle de la monnaie est intéressant aussi. Un système économique. Moi, je prône plutôt le crédit mutuel de type fondant. Deux comptes. Je t'achète un truc... Hop, on est tous à zéro. Hop, il y en a un qui est en plus, il y en a un qui est en moins. C'est équilibré. Foup, foup, foup. Et avec ça, on génère beaucoup de choses. Toute une économie florissante. Avec, on empêche les gens d'abuser, euh, de vouloir s'accaparer les ressources des autres. Et c'est ça un peu le principe. Je referai je crois une vidéo sur euh, ce principe-là. Ça peut être utile. Sinon il y avait les bâtons de comptage aussi, hein, des dettes mutuelles entre chacun. Ça peut être intéressant, c'est juste des bouts de bois. On arrive à enregistrer une tête là-dessus sans savoir lire, sans savoir forcément compter grand-chose. Et c'est du bois, on trouve ça partout. Mais peut-être que avoir quelques informations sur papier, c'est peut-être plus durable. Alors j'avais entendu tout un documentaire sur quelles sont les mémoires les plus durables. Alors, actuellement, on a ça. Il semble que ça ne tient pas longtemps. On n'a pas encore un vrai recul là-dessus. Sur les disques durs SSD, les cartes mémoire, ça fait un petit peu plus longtemps. Ça tient 15 ans. Sur ça, j'en ai craché un la semaine dernière, c'est un peu aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. Cette de machin là qui s'est craché parce que tout d'un coup l'ordinateur a planté, ça a coupé le jus, plus rien. J'ai perdu un bout de vidéo comme ça. Donc, y a une vidéo qui est un peu plus courte. C'était peut-être pas mal. Ça, ça peut durer quelques décennies, puis encore, on ne sait pas. Ça fait 30 ans qu'on en a l Utilise à fond. Il semblait, en fait, d'après une étude que Google avait faite quand ils utilisaient massivement ces trucs-là, qu'un disque dur, dans les trois premiers mois, bah, il a peut-être des soucis de jeunesse, il meurt. Sinon, il tient super bien jusqu'à 4 ans. Et à partir de 4 ans, il commence à avoir des problèmes et il meurt. Donc, c'est quand il tout. Voilà. 4 ans. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Après, bah, les CD. Moi, j'ai déjà eu des CD. Bah, ils étaient à la lumière du soleil, les UV. Tu veux leur lire, tu leur lis plus. Et en plus, j'ai plus de lecteur CD. J'ai plus d'ordinateur avec un lecteur. Je peux plus les relire. Disquette. Disquette 3 pouces 1 quart, 5 pouces 1 quart, 3 pouces et demi, 5 pouces 1 quart. J'en ai encore plein. J'ai plus rien pour les lire. Je sais plus. Il y avait des trucs peut-être dessus. De toute façon, c'est magnétique. Un petit témoin à côté, pouf. Si on a une éruption solaire, plus rien. Le papier. Le papier. Ah. J'avais un, un, un bouquin électronique. Bah, Je suis revenu au papier. Parce que c'est toujours, toujours pratique. Mais il semble bien que les bouquins actuellement, ceux qui sont imprimés, ils tiennent 30 ans. 30 ans. L'encre qui est dessus, elle est tellement mauvaise dans les bouquins pas chers qui sont imprimés à la demande. Il n'y a plus de stock de bouquins. Maintenant, on a tous des bouquins imprimés soi-même à la demande et du coup, ben, la qualité baisse. Ouais, J'ai reçu 2-3 bouquins ces temps. Les feuilles sont transparentes, on voit derrière de l'autre côté. Donc finalement, euh, là, je ne suis pas sûr que les bouquins de maintenant tiennent aussi longtemps que les bouquins qu'on a maintenant. Là, on en retrouve quand même. J'ai quand même quelques vieux bouquins. Ceux qui ont une centaine d'années, ils sont toujours bien. Mais tous les bouquins de science-fiction que je lisais beaucoup quand j'étais ado, je les ai ressortis, ils sont jaunes. Hein. Papier, pas terrible. Les vieux journaux, les vieilles coupures, j'avais fait euh, pour les 100 ans de mon groupe Scout il y a quelques années, j'avais fait des archives sur 100 ans. On a retrouvé beaucoup de choses des années 1930, 1940. Les photos, parfaites. Ça tient bien. Et les papiers aussi, ça tenait pas mal, mais ça avait été mis dans des fours en, en carton. C'était pas mal. Je crois que ça jouait pas mal. Et après, ben, avec le temps, on va toujours pas il y a des gens qui cherchent des moyens de mémoire qui sont le plus longtemps, alors il faut toujours recopier dans les nouvelles mémoires, puis on part du principe qu'on a toujours plus de mémoire, donc on met l'ancien dans le nouveau. Mais après, on ne relit plus forcément. Heureusement, il y a le format web, le format web on lit toujours les premières pages qui datent d'un an, d'eux, qui sont toujours accessibles. Ça, c'est pas mal, le navigateur web, le format web, il arrive à relire ces pages-là. Ce n'est pas le cas de tous les formats. Donc ça c'est encore une autre couche de format par-dessus le support physique qui va nous servir. Et j'avais vu tout un documentaire où ils essayaient de faire des trucs incroyables, dans les cristaux, aller faire avec leur laser des choses pour modifier des structures. C'était pas durable si longtemps que ça. Mais en fait le plus durable c'était l'ADN. L'ADN, on en a retrouvé de l'ADN qui a 10 000 ans, qui s'est séché. Ça résiste à l'eau, à la sécheresse, à plein de choses. Et on peut avec la PCR, maintenant un bon, très connu, euh, l'amplificateur de tout petit brin, on peut le réamplifier, le recoder avec tout ça. Et on recrée euh, ben, une nouvelle copie. Donc ça, c'est assez génial. Et il y a, commence à y avoir des sociétés qui proposent des services d'encodage de données de type informatique, mettre des photos, des vidéos, dans l'ADN. Donc peut-être que c'est ça, en fait, le mode le plus durable. Et si dans la nature, ben, nous, on est composé de ça comme mémoire, bah, c'est peut-être que ça marche. Moi j'aime bien m'inspirer de la nature pour me dire comment ça marche. Ce qui est durable, bah, c'est ça, c'est ce qu'on voit autour. Le reste, bah, ça a peut-être fonctionné un petit moment, mais ça a disparu. Comme notre civilisation, peut-être fonctionné 200 ans, elle a disparu. Ça, c'est peut-être ça, la civilisation du pétrole, thermo-industriel comme on dit. On verra, j'espère qu'on survivra à tout ça, mais peut-être qu'on a des bonnes transformations, c'est peut-être pas plus mal au-dessus. Des fois je me dis que ça fonctionne tout à l'envers ces temps, donc si ça disparaît, tant mieux. Mais euh, on va essayer de sauver les meubles quand même, avoir des gens qui survivent, et puis relancer quelque chose de bien. Donc euh, moi je vais m'intéresser à tout ce qui est euh, système euh, économique, pour faire vivre les gens ensemble. Et qu'on ait une mémoire commune, stocker les formules de base, les formulaires, qu'on perde pas quand même euh, trop d'informations sur... Euh, toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites quand même ces dernières années, ces derniers siècles. Mais actuellement, je ne sais plus à quel rythme, mais je crois que tous les 5 ans, on double à peu près le nombre de connaissances de l'humanité. Ben, Je pense que les informations de ces 20 dernières années, ce qui représente ben, l'essentiel des informations que l'humanité connaît, n'existent ben, que dans des bases de données informatiques. Elles n'existent plus ailleurs. Le théorème de Pythagore il ne va pas disparaître. Hein. Ça, ça, on va s'en souvenir longtemps encore. D'ailleurs, il était déjà connu il y a très longtemps. On retrouve des mégalithes qui ont l'air de fonctionner comme ça. Qui sont alignés de cette manière. Des gros cailloux qui ne se déplacent pas facilement. Mais le reste, je sais pas. Donc, euh, ça peut être intéressant. C'était une petite réflexion aujourd'hui, grâce à notre euh, disque. Savoir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui a besoin de sauvegarder, et ce qui n'a pas besoin. Tous nos souvenirs, hein, tous nos films... Ouais, j'ai plein de films quand j'étais gosse, je, je, je sais pas où ils sont, ils sont sur des pellicules qu'il faudra que je retrouve un jour, puis essayer de les retrouver, les numériser, et tout ça, tout ça. Donc déjà là on voit, un peu compliqué. Bon alors je te laisse méditer à tout ça, et puis je ferai certainement une vidéo prochainement pour expliquer comment on peut s'organiser économiquement, dans les règles de la maison, pour euh, créer un groupe de gens euh, qui s'organise et qui évite de se faire bouffer ses propres ressources et qui évite euh, les abuseurs, comme euh, celui qui ne paye jamais la tournée, ben, en général on ne l'invite plus. Voilà, ça c'est une règle de naturelle pour remettre, euh, y en a, on fait du don en communauté de confiance. Puis comment on garantit cette confiance dans une communauté qui doit grandir un peu entre des gens qui ne se connaissent pas forcément donc déjà une petite communauté, c'est plus pratique, mais des plus grandes communautés pour avoir accès à plus de ressources, et accès à peut-être stocker plus d'informations, parce qu'on est en commun, on a tous des connaissances différentes. Donc voilà, ça c'est une vidéo que je vais faire prochainement, j'ai plein d'idées là-dessus, mais il faut que je les structure un peu. Voilà, alors garde l'esprit ouvert, à bientôt, et puis euh, ben fais des sauvegardes